Bonjour à toi cher spectateurs, Bowling Saturne de Patricia Mazui. C'est un film qui à la base ne me titillait pas forcément plus que ça. Et j'avoue que l'affiche est sortie et que je me suis dit, hmm, ça peut être intéressant. Et ensuite, il y a l'interdiction moins de 16 ans qui est sortie. Hmm, Qu'est-ce que c'est que ce film Là, ma curiosité était piquée et je n'avais qu'une envie, c'était de voir ce long-métrage. Le résumé pour faire simple, Armand et Guillaume sont demi-frères, mais n'ont jamais réellement eu l'occasion de se connaître séparés rapidement par un père difficile. À la mort de ce dernier, Guillaume reprend contact avec Armand, notamment par rapport au bowling que son père possédait. Alors, le film a un univers et une ambiance de dingue. Ça C'est indéniable, Masuel a réussi à construire un film qui est particulièrement angoissant et bien mené du début à la fin. Mais, et alors là il y a un gros mais, je trouve que le film a des personnages très antipathiques pour lesquels je n'ai eu aucune empathie du début à la fin. Je trouve réellement que la construction et l'ensemble dramatique ne tient qu'à un fil. Et c'est vraiment problématique. Parce que je trouve que derrière, on pourrait se laisser embarquer par cette ambiance qui pourrait suffire à elle-même et qui pourrait donner à ce film quelque chose d'atypique et d'intense. Mais, et alors là c'est un gros mais, ça fonctionne pas. Pas en tout cas du début à la fin. Le premier acte est pour moi vraiment hyper handicapant. Le personnage que l'on suit dans le premier acte, Armand, est un personnage purement et simplement vide en termes d'empathie. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant par rapport à tout ce qui se passe de construire réellement un film où on a de l'empathie pour les deux héros et où, ce qui pourrait sonner comme une confrontation entre deux frères, aurait un symbole et une puissance dramatique extrêmement forte. Mais c'est tellement maladroitement amené au fur et à mesure du film que je trouve vraiment la première partie très handicapante, à contrario de la deuxième qui est plutôt bien foutue et qui va rejoindre un petit peu le genre du policier de manière beaucoup plus premier degré et qui du coup permet un peu de contrebalancer. Mais il faut se taper une première heure de film qui est vraiment hasardeuse, qui tâtonne un petit peu à l'aveugle et qui, pour moi, fait vraiment perdre pied à l'ensemble du film. Les histoires de famille permettent souvent de développer des sentiments humains et denses qui permettent à un récit de sonner comme complexe mais toujours juste par rapport aux thématiques que le cinéma permet de mettre en relief, permettant ainsi aux spectateurs de plonger dans un moment de cinéma intense, potentiellement noir, mais surtout prenant. Patricia Mazui nous offre un film complexe, donc, un long métrage qui est difficile à appréhender, notamment dans sa première partie très, voire trop énigmatique, mais donnant lieu ensuite, dans un deuxième temps, à un polar tendu et fort, qui se tient tout de même assez bien pour nous embarquer de tout son long, pour une œuvre qui fonctionne sans parfaitement se tenir. En termes d'écriture, le film est écrit par Patricia Mazui et Yves Thomas. L'écriture, comme je l'évoquais avant, est vraiment, vraiment maladroite dans le sens donc où il y a ce découpage en deux grands actes. Si on devait le résumer simplement, un premier acte qui pourrait s'appeler Armand et un deuxième acte qui pourrait s'appeler Guillaume. Ces deux actes vont mettre en parallèle deux demi-frères et ces deux demi-frères ont des caractères très opposés que je ne vais pas trop développer pour éviter justement de vous spoiler un petit peu le film, ce qui serait très dommage. Mais en gros, il faut vous imaginer un premier acte très viscéral et un deuxième acte beaucoup plus orienté dans le genre du polar. Ce qui permet du coup d'avoir une vraie opposition entre ce que les deux scénaristes ont envie de développer par rapport à ces deux protagonistes. Ça peut être une base très intéressante, encore une fois, je le rappelle, parce qu'en plus derrière, on a donc ce père. Ce père qui a un poids fantomatique sur l'ensemble de la narration, et qui du coup va permettre au spectateur de se dire, ok, ces deux personnages, ils sont liés comme ça, ça me permet d'avoir un triangle. Stabilité. Sauf que la stabilité, bah, elle est complètement paumée parce qu'on a un angle du triangle qui est littéralement celui d'Armand qui ne fonctionne pas pour moi. Ne fonctionne pas parce que la viscéralité n'est pas poussée à l'extrême. Elle est très en surface et elle n'est pas assez vicieuse. Quand vous verrez le film, vous comprendrez. Mais pour moi, il aurait fallu être beaucoup plus hard et beaucoup plus violent pour réussir à donner quelque chose qui fasse en sorte que le spectateur ressente des sentiments qui soient très intenses. Et c'est dommage, parce que réellement derrière, encore une fois, il y a plein de choses qui sont intéressantes, il y a plein de thématiques qui sont bien développées, il y a plein de constructions qui sont vraiment haletantes, et c'est vraiment dommage d'avoir ce triangle qui ça fait sur un côté. Masu et Thomas nous emportent dans ce qui sonne comme une plongée profonde et glauque dans les méandres d'une famille ne se comprenant pas. S'opposant même dans la manière de gérer un héritage et surtout offrant à ses deux frères la possibilité de choisir entre rédemption ou confrontation. Ce récit est prenant dans ce qu'il cherche à évoquer, un peu moins dans ce qu'il montre et compose de manière plus concrète. Soit le récit un peu perdu et énigmatique, d'un duo de personnages peu attachants, où l'on comprend pourquoi ils sont ainsi mis en relief par les deux scénaristes, mais où l'on en a tout de même beaucoup de mal à parfaitement cerner leur cheminement narratif et dramatique. En termes de mise en scène, Patricia Mazui, elle a, comme je l'évoquais au début également, très bien choisi de développer son ambiance. Qu'elle soit graphique ou sensorielle, le film passe son temps à nous rappeler qu'il y a un vrai poids par rapport à tout ce qui se passe au fur et à mesure que le récit avance. Et ce poids se ressent par le biais du graphisme et du son. C'est vraiment impressionnant, mais je trouve qu'il y a une ambiance qui, par le biais de la musique, par le biais des effets sonores utilisés, par le biais de la crédibilité de nombreuses scènes qui ont parfois tendance dans ce cinéma à avoir un travail du son qui est poussé dans une direction un peu caricaturale. Ici, c'est tellement crédible et tellement palpable durant de nombreuses séquences que réellement, on sent plonger dans tout ce que les personnages vont vivre. Et j'ai trouvé ça très fort. Parce qu'encore une fois, dans ce type de film, lorsqu'il y a du concret, pour éviter de spoiler encore une fois, c'est souvent de manière un peu caricaturée. Là, j'ai jamais autant senti le choc de la chair avec autant de... Je ne saurais pas vous dire, mais ça m'est remonté dans le, dans le, dans le dos. Hein. Clairement, c'était dur durant certaines séquences. Et là, je me suis dit que masuel avait vraiment réussi à construire quelque chose qui amenait de la crédibilité de et de l'intensité. Et ça m'a vraiment happé. Et après, vraiment, tout le travail de la lumière, tout le travail de l'ambiance, l'enchaînement le, des différentes séquences, le glauque assez assumé de nombreuses scènes, notamment les découvertes qu'il y a dans le deuxième acte, ça, ça a une intensité qui me marque. Et je trouve que la cinéaste a su très très bien joué avec ça. Mazui cherche le plus possible à faire en sorte que les personnages évoluent dans un contexte qui évoque des choses aux spectateurs, Soit ce bowling, souvent symbole de fête et de rencontre, devenant le théâtre de la remise en question profonde de ces deux hommes, et de leur lien avec un père qui les tourmente. Masui joue à fond la carte du glauque, construisant un moment de cinéma qui sonne comme graphique, mais qui ne parvient pas forcément à être à la hauteur de sa proposition de base, amenant tout de même un joli lot de fascination et d'interrogation pour un spectateur qui se laisse embarquer par le rythme soutenu d'un moment de cinéma bancal, mais très intense. En termes de casting, alors déjà, j'ai un énorme bémol. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que je n'ai pas apprécié la partie avec Armand. Achille Reggiani n'est pas très bon. J'ai pas réussi à trouver son interprétation très bonne dans le sens où je trouve qu'il est un peu à côté du personnage et qu'il essaye trop de le regarder de haut pour éviter de tomber dans une paranoïa ou un surjeu qui, je pense, aurait pu aider le personnage à être beaucoup plus intense. Par contre, les autres acteurs sont très bons. On a Ilan Lucas, on a Leila Muse, Olivier Faliez, Lou Gala. Tous ces acteurs-là sont vraiment excellents, s'en sortent très bien. Mais, bien évidemment, je retiens surtout un acteur, celui qui joue Guillaume, qui est vraiment exceptionnel, qui n'a plus rien à prouver, qui est un immense acteur et qui ici le démontre, encore une fois, de très belles manières. Harry Vortaler est un immense acteur qui le prouve une nouvelle fois, ici, le temps d'une interprétation rondement menée, qui permet au spectateur d'avoir une vraie attache à un récit assez complexe, mais immersif par son interprétation. Au bout du compte, Bowling Saturne est un peu une déception par rapport à ce que j'avais placé dans le film. Euh, disons que, si je devais parler d'expérience cinématographique, ça fonctionne. Dans le sens où on a un graphisme, un travail du son, un côté très sensoriel, une ambiance qui nous whappe. Mais pour moi, c'est pas un très bon scénario. C'est un scénario très maladroit, qui n'arrive pas à complètement appeler le spectateur dans ce qu'il cherche à traiter, dans ce qu'il cherche à développer. Ça n'en reste pas moins un film assez énigmatique et très bien construit autour de la famille et des liens du sang. Mais ça ne matche pas. C'est dommage, encore une fois, parce qu'on a un acteur principal qui est très bon, mais le problème, encore une fois, c'est que celui qui est en face est pas très bon non plus. Donc, à partir de là, on est un peu paumé, et je vous avoue que Bowling Saturne de Patricia Mazui reste un film que je vous conseille quand même d'aller voir en salle, mais avec des pincettes, parce qu'il est possible que vous en ressortiez en vous disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Je vous comprendrai, mais j'ai quand même aimé l'expérience assez pour vous pousser à aller le voir. Donc essayez, vous verrez bien. A plus